Bonjour Alors aujourd'hui on va voir comment s'améliorer en montée. Et oui, en trail, on a forcément des montées. Alors qu'elles soient courtes, longues, raides moins raide, on a quand même démonté ça fait partie des éléments du trail qui sont incontournables c'est pas une course sur route, mis à part des courses qui sont vraiment spécifiques, type ultramarin où on va avoir 1000 2D sur 177 km bon, en général on a quand même un petit peu plus de fréquence de côte euh, sur les trails alors déjà, pourquoi est-ce que c'est dur les côtes Et bien parce que la plupart d'entre nous on n'est pas né au Népal, et on n'a pas l'habitude d'évoluer de, sur des terrains qui sont raides tout le temps, alors effectivement oui, il y en a certains qui en sont en... En, en montagne en france et qui euh, ont cette habitude là quand même mais la majorité d'entre nous et eh ben on n'a pas cette habitude là d'évoluer de sur des terrains en pente tout le temps où on est obligé de monter ou descendre et de pour aller chercher le pain quoi donc du coup ben, nos muscles sont pas habitués à travailler donc de façon concentrique donc c'est la façon dont les muscles travaillent quand ils sont en montée Contrairement à la descente où ils sont excentriques, donc ça veut dire qu'ils s'allongent et donc en côte ils se rétrécissent. Nous ils sont bah, en position normale parce qu'on est sur, euh, sur le plat. Alors, donc il va falloir habituer son corps et ses muscles à travailler de cette façon là, donc en façon concentrique. On va voir plus tard tous les exercices qu'il est possible de faire. Mais déjà il y a une technique euh, donc en montée qui va être donc d'économiser son mouvement. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire deux pas de 25 cm que un pas de 50 Au début, c'est vrai que vous allez pouvoir faire des pas de 50, être tout foufou, sauter sur tous les rochers que vous trouvez euh, qui, qui arrivent, mais très vite, c'est plus possible. Donc autant prendre le pli dès le départ et ça sur le long terme on va s'économiser et du coup on va pouvoir aller plus loin, plus vite. Alors on va pouvoir donc comme je le disais Aller lentement euh, Et faire des petits pas Et donc bien choisir également l'endroit où on va poser le pied C'est à dire que pour soulager son talon d'Achille et donc son, au final son mollet aussi également, euh, on va préférer poser son pied euh, le plus à plat possible c'est à dire que si votre pied est euh, voilà, sur la pointe du pied et ben on va travailler beaucoup plus le talon d'Achille et le mollet, donc à la longue ça va, va, enfin, ça va chauffer quoi et du coup vous allez euh, aller donc, moins loin parce que ben, vos muscles seront fatigués donc si vous pouvez tout le temps poser votre pied comme si vous étiez sur une marche d'escalier, donc trouver une pierre où vous pouvez appuyer le talon dessus, et bien ça vous aidera grandement. Il euh, y a différentes techniques, différentes écoles, alors il euh, y a la, la technique des mains sur les genoux, est-ce que euh, c'est bien Alors pour moi cette technique là est bien si vous êtes sur une côte qui va être intense et euh, courte, Donc, euh, parce que ça a le problème de, de casser la cage thoracique et du coup de ne pas ouvrir sur les poumons et du coup au bah, niveau respiration vous risquez d'y perdre. Même si ça va soulager donc les, les, les muscles d'avoir de, de, les, les mains sur les genoux et ça va voilà, aider l'avancée du mouvement en s'aidant de ses dorsaux. Donc si vous, êtes, euh, enfin, si vous êtes dans une côte et que vous avez besoin de franchir un gros bloc par exemple, bah, mettez la main sur les, deux genoux, bah, sur les genoux et euh, bah, ça vous aidera à traverser cette, cette épreuve. Ensuite il euh, y a la technique des mains dans le dos alors moi j'appelle ça la marche du sénateur hein, qui, euh, qui est peinard cette, cette technique là elle va être euh, bien quand vous êtes euh, voilà, sur une côte qui va être pas très raide et plus longue ça va vous, Contrairement à l'autre technique bah, du coup vous allez avoir la cage thoracique qui va être vraiment ouverte et ça ça va vous permettre de ventiler beaucoup mieux euh, comme je l'ai dit Il euh, va falloir aussi mar marcher lentement Enfin marcher, oui marcher Parce que je vous le rappelle C'est une phrase que, que j'aime bien prononcer C'est qu'il vaut mieux marcher à 7 km heure que courir à 8 Moi je vous recommande vraiment Si vous n'êtes pas capable de courir dans toutes les côtes bah, De marcher dès le départ dedans Et euh, même si vous êtes en forme pour courir mais ben, C'est vrai que c'est un peu frustrant Mais marcher dès le départ dans les côtes Et ça, ça vous permettra d'aller encore une fois Plus loin, plus vite pour exemple, sur un Ultra, on marche beaucoup. Euh, par exemple, François Den qui gagne la Diagonale des Fous euh, finit avec une moyenne de 7,5 km h Donc ça veut bien dire que même les élites, ils marchent dans, dans les côtes. Donc bah, du coup, vous, ne vous amusez pas à vouloir courir et à penser que vous allez pouvoir durer comme ça tout du long. Alors quelques exemples de séances Alors vous avez le myocross Le myocross c'est quoi C'est vous faites une, une partie donc et je, toujours euh, Je vais pas le dire à chaque fois Mais il euh, y a toujours une partie d'échauffement Qui est environ d'une demi-heure Et ensuite vous faites une alternance donc D'un du, temps en côte La redescente en récupération Et d'un temps en chaise et vous alternez ça, donc plusieurs récupérations, plusieurs répétitions comme ça. Ça c'est le mieux cross, j'ai fait une vidéo, je vous mets le lien ici. Euh, vous avez la classique bah, montée-descente, ça ça va être infractionné, mais comme si vous montez-descente, vous montez-descente, montez-descente, montez-descente. Vous pouvez faire le même principe mais en triangle. Donc montée-descente, une partie de plat, montée-descente, une partie de plat. Ensuite vous avez aussi la séance avec récup dégressif, c'est-à-dire que vous allez faire un certain nombre de montées, donc par exemple 4 montées. Euh, sur, sur une minute, et la descente va être récu en récup dégressive, les 4 premières descentes vous allez les récupérer sur une minute 15, les 4 récupes suivantes vous allez redescendre sur une minute, les 4 redescendes suivantes ça va être 40 secondes, et voilà, et après bah, vous finissez en montée descente montée descente, donc euh, ça fait à peu près 9, 12 ou 15 répétitions, euh... Il y a aussi les classiques escaliers, donc là c'est pareil, vous pouvez faire ben, tout tout ce que vous voulez, ça c'est bien pour les gens qui habitent en ville et qui n'ont pas forcément des côtes euh, à, proximi... enfin, à proximité. Euh, ça marche aussi dans les immeubles, hein. vous pouvez faire des séances dans les immeubles. Euh, donc là c'est pareil, ben, vous pouvez euh, varier, hein. monter les escaliers 2 par 2 3 par 3 1 par 1 euh, faire 30 euh, montées, 30 descentes, enfin voilà. Il euh, faut varier les, les types de séances. Il y a également le, le VTT, vous pouvez vous servir du VTT pour cumuler du D+. Et aussi, bah moi ce que je vous recommande c'est de varier les terrains et les, les pourcentages de pente. Si vous pouvez, bah, varier un maximum les pourcentages et les, et les types de terrains, parce que bah, lors d'un try bah, vous n'aurez pas forcément le terrain que vous avez l'habitude d'avoir chez vous. Et du coup, bah, si vous n'êtes pas habitué tout le temps au même type de terrain et même type de pente, c'est bah, pareil, votre corps ne sera pas habitué à varier et s'adapter. Donc va essayer de varier au maximum. En conclusion moi ce que je vous recommande c'est toujours d'être régulier et d'être progressif C'est à dire qu'il faut ben, cumuler, cumuler, cumuler du D+, il va falloir en bouffer c'est comme ça C'est comme ça qu'on devient bon Et une petite astuce pour vous si vous êtes ce point là et est un point qui vous avez vraiment à travailler C'est de vous mettre un objectif de se dire voilà je vais faire tant de D+, par semaine et euh, dans mon entraînement Et du coup ben, si vous arrivez à tenir ce D+, -là, à le maintenir et forcément que ça vous fera progresser voilà, et ben bah écoutez, moi je vous laisse sur cette vidéo, je, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit commentaire qui va bien et le petit pouce également. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était François, bye bye